Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bienvenue dans cette euh, nouvelle vidéo, euh, un appartement euh, dont j'ai déjà pu vous faire une petite visite et je vais vous expliquer aujourd'hui euh, l'histoire un peu étonnante de cette euh, trouvaille euh, acheter, un appartement acheté pour le compte d'un client qui est expatrié. Euh, donc euh, en fait, quand euh, j'étais en vacances, en fait, euh, j'ai vu une petite annonce euh, sur Le Bon Coin tout simplement qui est, qui est surgie et j'ai tout de suite reconnu une copropriété où un autre de mes clients avait déjà investi. Alors euh, j'ai su tout de suite que c'était porteur et donc j'ai informé un de mes investisseurs euh, qui était en recherche active. Je lui ai téléphoné et en fait je l'ai littéralement téléguidé, je lui ai expliqué la marche à suivre, euh, la marche à suivre qui appelait, comment se présenter comment aller visiter le plus rapidement possible, idéalement en premier, et puis comment justement faire en sorte d'obtenir cet appartement qui a fait l'objet de beaucoup de convoitises, puisque eh bien, on est sur un marché tendu dans une grande ville, et c'est vrai, dans les 20 plus grandes villes de France, vous qui m'écoutez, vous avez peut-être déjà eu du mal à, à, à trouver un appartement, essayer de faire des visites et sans, sans succès. Donc là, il, ce, ce client, ce prospect s'est retrouvé en concurrence frontale avec une autre personne qui a fait également une offre au prix sur ce même appartement et euh, ce même jour, et il se trouve que mon client avait des arguments financiers très importants. Donc c'est lui, c'est mon client qui a finalement, euh, j'allais dire, arraché l'appartement, qui a raflé la mise. Tout cela à distance. Euh, donc bah, ce client est ravi. Euh, les démarches notariales se sont passées, les démarches bancaires aussi. Et donc j'ai découvert en fait, une fois l'acquisition faite, euh, l'appartement mais qui était sans surprise en fait puisqu'avec des photos, une copropriété connue, euh, des paramètres qu'on finit par maîtriser à force euh, bah, d'en faire son métier, c'est quelque chose qui est assez facile à reproduire et qui s'il y avait des doutes à, à avoir encore, euh, il, y avait des, il y a des tests le, que l'on peut faire pour éliminer tous les doutes. Voilà pour l'anecdote donc bah, les travaux vont suivre son cours, euh, les clients étaient ravis d'avoir pu euh, obtenir cet appartement et donc la question, vous qui m'écoutez également, où que vous soyez en France d'ailleurs, est-ce que vous êtes marié, que je vous téléguide dans votre recherche, dans votre, dans votre recherche de bonne affaire, est-ce que vous avez du mal soit à téléphoner pour prendre des rendez-vous, à, à visiter, à, à, à vous avez du mal à voir les points de vigilance que vous devez avoir en, en visite, euh, vous aimeriez bien avoir la confirmation, l'avis pour valider ou invalider d'ailleurs un choix que vous auriez, euh, et dans l'urgence en plus, puisque sur les marchés tendus, je le répète, eh c'est compliqué, ou alors vous avez un bien que vous avez repéré, vous ne savez pas trop s'il faut y aller ou pas. Eh c'est un service que je propose, c'est du, du coaching où je vais vous euh, aider, vous accompagner à distance pour vous dire si le choix que vous avez fait est bon ou pas, pourquoi c'est bon ou pas et comment réorienter le tir le cas échéant ou alors comment suivre les étapes qui peuvent vous poser question si vous n'êtes pas habitué acheter un bien c'est tout sauf euh, évident euh, un notaire ça peut être impressionnant un banquier on ne sait pas trop quoi lui demander comment négocier au mieux euh, la remise des clés les travaux n'en parlons pas bref il y a tout un tas d'étapes en fait dans ce processus investir dans l'immobilier c'est comme si vous créiez finalement votre une petite entreprise hein, c'est vraiment euh, cela c'est un voilà, un, un petit pôle économique, un, un centre de revenus, des loyers qui vont rentrer, des, des clients à gérer, finalement, ce sont vos locataires, une fiscalité à maîtriser et même à anticiper idéalement, c'est important, un financement optimisé et surtout bah, un bien immobilier qui va prendre de la valeur, qui va se louer de manière pérenne, qui va être valorisé, optimisé. Bref, tout ça, c'est un ensemble de choses euh, bah, voilà, qu'il faut, qu faut apprendre à maîtriser. c'est n'est pas forcément donné à vous qui m'écoutez. On sait que l'immobilier, ça, ça plaît beaucoup. Il y a un effet d'aubaine au moment où on se parle en 2019 avec des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc, ben, sachez saisir l'opportunité. Et s'il vous faut, ce, vous faut cette, ce petit coup de pouce, cette petite euh, pichenette, j'allais dire, pour vous aider à franchir le Rubicon, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous. C'est un coaching en fait, euh, d'une heure qui va déjà beaucoup vous faire avancer dans la bonne direction, qu'il faille vous engager sur le bien que vous avez repéré ou qu'il faille au contraire Réorienter votre tir et pourquoi pas acheter non, ce pas un seul bien, mais peut-être deux. Hein, souvent aussi, la capacité d'emprunt euh, des investisseurs qui me sollicitent est, j'allais dire, largement supérieure à ce que on a en tête. Donc, ça peut être aussi une bonne surprise et diluer le risque en fait du fait d'en acheter deux. Euh, c'est paradoxal, mais c'est le cas. Voilà, c'est ce que j'ai fait en montant en 2005 en achetant deux appartements euh, en même temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez des. Des conseils, des visites. Si vous avez des questions d'ailleurs sur l'investissement, j'invite à les poser dans les commentaires ci-dessous. J'ai du retard sur les réponses, mais je tâcherai de le faire. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé à distance de ma part ou à Lyon, si vous êtes sur Lyon, à votre écoute dans le lien du coaching que je vais indiquer. Merci de regarder cette vidéo. À très bientôt pour les prochaines et peut-être à très bientôt de l'autre côté de la vidéo par téléphone. Au revoir.